Bonjour, bonsoir à la famille, avec plaisir d'entrer la bas pour qu'on pour une nouvelle émission. Nous comptons avec ce chanel là et nous allons faire un petit palais. D'entrée de jeu, vous m'avez que je m'excuse. Je m'excuse parce que j'ai fait une plaisanterie, ce n'est pas évident de la faire. Et je vous promets que je ne pas J'avais fait un commentaire concernant un ministre du gouvernement disant que ministre a l'aide. Apparence physique au monde, c'est pas ça qui comptait. C'est ça le capable de comme résultat. Sinon, le monde peut jamais fonctionner. Et moi, fait analyse ça, c'est à propos de certains commentaires de certains fans qui disent, ben écoutez, c'est pas ça qui compte, RL Prout. Donc je suis désolé. Et je m'excuse encore une fois sous commentaire été faits sous ministre Brady Charlot, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural. Alors c'est parti pour votre émission. ZAM, pire aid dans le pays. est-ce que le euh, gouvernement travaille vraiment vrai pour pouvoir capable un problème comme ça Parce que, vous imaginez, il saisit ZAM jeudi, il saisit ZAM demain, il saisit ZAM après-demain, ZAM toujours entrer dans le pays d'Haïti. Nous avons un problème qui est vraiment crucial qui est en face de nous. C'est question de sécurité, banditisme aggravé. Et le problème c'est que Zam toujours à prentré, BAL toujours à rentrer. On imagine que jean pays là, nous avons fait un mois, pas jamais entrer la donne, BAL pas jamais pas la donne, BANDIO t'a vraiment problème. C'est BAL qui est c'est l'autre munition qui rentrait qui fait que bandio toujours a taillé banda. Par exemple, si balle va rentrer, zam va rentrer. Grand pil -neg qui pas puissant. Est-ce qu'on comprend Ça veut dire des couloir qui pas jamais coupé. Et le jour n'a fait pays, eh bien couloir ça yo y a coupé. Gon commentaire Bob c'était fait une émission disant que pour qui ça? Les gagnants ont une série de matériels qui ont dans le pays des États-Unis, ils ont un contrôle. Mais qui ont sorti dans pays des États-Unis pour venir en Haïti, pas de contrôle. Et bien, il faut nous dire que hier, ils ont un important saisi armes et des munitions qui sont fait dans le port de paix. Le port de paix est venu là depuis quelques jours, ils plaque tournante dans les affaires armes et des balles. Comment éradiquer ce problème? Ou ta de yon sezi bal Ou ta de yon bal demain Et après demain, c'est la même chose. Problème là. Problème. En tout cas, autorité yo pense que, moment arrivé pour nous fonds bagay. En nous fonds bagay pour vous dire que, équipe l'équipe elle l'équipe la l'équipe de l'équipe à résoudre le problème de sécurité. Ma pose tête mon question. Nous sommes que j'ai l'été de zam qui fait. Pour un contrat de 12 millions, en pile de gamme la presse est affolée, et même euh, réseaux sociaux, pour ne pas moi-même seulement, notez quoi T'as pris le qui a fait. Mais, contre ça, les plus seraient dans une sorte de virtualité. Est-ce que Zamio a acheté vrai Est-ce que... Les amis ont venu. Sinon, combien de temps il y a prendre mais de toute façon, la population elle-même lien impatiente. Et elle souhaitait pourtant une série de démarches qu'a a faites pour que l'autorité entre en action. Parce que nous arrivons au moment, ce n'est pas la parole qui doit compter encore. C'est passer à l'action. Et puis, Rati boisé Bandi. Bandi, un bah, peu le problème dans la République. Bandi fait kidnapping. Bandi empêcher mon vivre dans le pays ça est ce que nous comprenons je pas parler non de yon on pas capable de dire comment on pas capable de dire un bagaille mais un phénomène bien sûr qui a passé au niveau de bloc Torcel, pernier gros Bois lundi tout côté ça mes amis faut me dire non bien que population aboute, n'est pas capable encore et des fois nous connaissons un moment tellement de autorités pour faire qui choye. m'obliger à arriver à adresser ma grand-mère. Vite l'homme, homme de bien. C'est vous-même qui avez contrôle de barre. C'est vous-même qui avez le contrôle de passer l'ordre Pour me fait et faits Parce que chaque groupe, chaque troupe, a eu un monde qui a tête un qui et tout le monde connaît, c'est vous-même qui êtes en tête de troupe. Peut-être que vous ne pas, mais je mais sais non, ça cap pas dans la zone. Yo. Et vous peut-être pas, peut-être que vous ne connaissez pas, mais au final, vous connaissez. On ne parle pas. En plus, monde qui était dans zone de la lundi, torsel dernier. Moune sa yon nan difficulté pour yon kite te kayo. Gen informasyon ki revejouen mwen et n'en tellement pas quoi nan informasyon sa yon mende est-ce que c'est vrai. Si ou si ap soti an d'an ak yon valise, depuis valise la gen an pil rad, bandi, kapab chirel. Si ou gen papye ki important nan valise sa, bandi, kapab chirel. Et si ou gen chansou soti, on connaît qui théorème qui appliqué, ddn d'o d'honette ça veut dire moun yo par contre qui ça pour yo faire mais on autre pratique encore qui a développé en l'air ou gain doit acheter un terre ou bien on fait un kay en l'air non même moun que ou acheter te a li de complicité avec ou bien de mèche avec bandi sa yo yo déguerpi yo ou bien là, yon fait un genre à ce que, ou même, ou pas capable de venir dans la zone. Immédiatement, il y a deux-trois jours qui passent, Eh bien, s'entendez entendez là, ou n'a pas dit, yon ou pas dit, encore. Est-ce que le phénomène de ça, yon capable de bon pour vous Ça veut dire, pas dit, yon n'a pas dit, yon n'a pas de qui n'a pas dit, yon n'a pas dit, yon n'a le vini fait base la kayou. Liméto metto de Est-ce que genre de bagay sa yo, nous kapap kampe ap gade yo? Mais non. Mais non. On ti kasman sur étude, monsieur. Baga la grave. Population pas capable encore. Et moun yo pas kapale. C'est nous même qui kapale pou yo. Donc si genre de bagay sa a passé, et puis nous même, nous fè manger sou yo, eh bien, moun yo ge raison. Pou yot a dit que nous même nous bandi. Ou bien nous deux mèches avec bandits. Mais ça yon kap passe là. Nous ta capable de c'est trop. Vite l'homme. Faut faire un genre. Parce que les gens vivent en côté. Premier bon voisin nous. C'est la population. Mais n'ai jamais dit à la si. Nous mettons la population. En nous prenons un Nous prenons tèo, Nous prenons bien. population. C'est véritable. Et non pourquoi il est là Et le pire, bien oui, ça m'a dit non, c'est que les homuns fait gymnastique, les en dedans avec ou trois rad pour passer un mauvais jour ça y est. l'autre côté, les ont sorti d'ailleurs. La police fouille téléphonio. La police quand batio. La police konfè exaction sou yo. Est-ce que nous y'a e un problème? Non, ça le dit. Moune sa yo, problème yo double. Yo un dan, yo nan un fait. Mais le absorti de yo a tout. Si la police kwazi avec un nan yo, c'est un problème. Donc, qui est-ce qui peut dire un mot pour yo? c'est la police, bon, ou ta de qui sa la police fait. C'est ta bandit qui t'a dû protéger, non? bandit c'est Lucifer, bouillon. Peuple haïtien, nous pas capable de continuer à vivre comme ça. En pile fois, nous poser tête nos questions, pour nous dire, comment fait nous accepter, j'en vivre là. Mais au final, c'est comme si, déjà muselé nous, nous pas rien à faire encore. C'est garder, bandit capturé, nous garder la police. Qui a innocemment et puis la vie faisant. Nous ne sommes pas capables et nous ne pas capables continuer à nous vivre dans ce je ne je dis de avec information, informations qui ont l'actualité, quelques réactions, quelques déclarations réaction et commentaires et puis après nous avons de pour capable boucler. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a adopté un décret paru dans le moniteur du 1er juillet 2022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 Et les servir. La police a fait le travail avec Zong dans des conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est pour ça que je demande au commandant en chef de sélectionner quelques policiers méritants qui font preuve sous-terrain et qui méritaient une décoration.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 Et à yo, yo ils ont commencé dans la base de la police la pour arriver dans le commandement. Donc c'était un travail d'équipe pour que nous fassions une proposition à un membre du gouvernement et quitter un projet à cœur et quitter encourager nous. Et puis après l'étude que nous fait, l'évaluation que nous le décret ça arrivé signé et publié. C'est un pas dans l'histoire de la police. La. Jodi a nous gagner un cadre légal. Côté que le gouvernement engage, l'État même engage pour que les policiers policier blessés dans le cadre de service. Li. Ou du moins, pire, si on policier mourit, mais Madame li a petit au moins une prise en charge qui prend. Pour que y petite un petit policier. Madame la policière n'est pas hypothèque. L'irrité au niveau recommandement. Pour que nous travaillons pour que nous mettions de balises, de structures pour que les policiers soient capables de bénéficier de créer ça. Sans travail administratif, ça, les policiers sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre notre travail au niveau recommandement pour nous préparer. Documents administratifs, sensibiliser les policiers dans toute direction départementale, dans toute commissariat yo pour nous expliquer discuter avec eux sous le décret sa, de façon à ce que vous pouvez bénéficier si par malheur en bagay arrivé. L'homme vini comme Pré-Chef Conseil Supérieur de la Police Nationale, CSPN, moi, je en police démoralisée, démobilisée, qui a demandé li, est-ce qu'elle est efficace Est-ce qu'elle est qu capable de jouer réellement un rôle li, Qui sait protéger et servir la population. La population lui même a commencé à perdre confiance dans la police. Li. Elle a commencé à demander li,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 Nous continuons à prendre responsabilité dans la question de sécurité pays. Nous travaillons toujours avec une bon police professionnelle, politique, qui ne prend aucune partie. Nous pas pour que nous respections la loi, pour appliquer la loi. Et nous avons mené une enquête côté enquête, nous avons nou mené sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de nos si C'est un devoir à la nation et c'est un engagement constitutionnel que nous prenons responsabilité. policiers Miu, on connaît que chaque jour, je suis dans la rue, surtout dans la zone métropolitaine. Je suis dans centre-ville, je suis Torsel, je suis la Tremblée, je suis dans, dans, dans Canara. Chaque jour, son lutte. lutte. La Tibonite, recommencer. Mais nous ne pouvons pas faire. C'est difficile, mais victoire, c'est pour nous. Avec détermination, non. avec engagement, non. et je crois, avec équipement que, qui peut arriver, que nous souhaitons écrire rapidement, pour que la police là, vienne pidjum pour répondre à la responsabilité. Nous avons un pile nous là, impatients. Impatients pour nous lever des filles. Là. Nous ne pas prétendre pour vérifier. Kembe Dans trois premières rencontres qui ont fait, Discussion au Téchita sous table protocole négociation qui est la donne. Qui j'en dialogue politique là a, a, a organisé, ça veut dire observation secrétariat et latrier. sou qui point pour discuter dans dialogue là. Ça veut dire, ce qui problème fondamental pays a gagné dans le moment et qui exige un joindre, un consensus pour débloquer la situation. Nous, pour qu'on en phase discussion, nous en phase sur qui ça nous doit discuter, ça nous est agenda. Jean, à comment on a analysé la crise pays a, a traverser côté aucune institution pas marché pas de la justice pas de aucune pouvoir aucun contrôle sur chaque gouvernement posé. sous qui j'ai la géré fond l'état côté dans pouvoir exécutif là qui dans tête l'état à tout pouvoir yo concentré dans un seul ça qui hypothéque toute l'autre disposition l'état doué point nous demandons pour l'agenda agenda gagner un point qui est rétabli sur une base consensus à Trois grands pouvoirs de l'État dans l'esprit de la Constitution 87. Il faut que l'État rétablisse l'ordre dans la tête, dans l'institution, dans l'institution, dans le cadre de consensus large. Pour les moyens institutionnels et politiques, milliers, pour recamper ré récamper la République, pour cas résoudre ensemble les problèmes. Combattre l'insécurité, mener une bataille contre la corruption, contre l'impunité, pour inspirer confiance, pour activité économique, sociale et culturelle capable de recommencer, pour la vie retourner, pour les réconcilier la nation à tête tête dans le cadre la conférence nationale. Grammoun a décidé, ça doit faire fait dans la Constitution, créer bon genre condition conditions pour organiser bon genre élections. Rien n'a pas qu'à réaliser. Si pour pouvoir l'État, et l'administration publique, pas rétablir comme ça doit. sous ça agenda l'agenda, pouvoir en place, et l'État Yon six pou yal gade yo, ki je vais faire un session de travail pour garder entre eux, qui je pour considérer dans l'agenda, dans la démarche, pour la discussion, pour reprendre. Après la suspension de la session, je vais qui pour que je jour 20 juillet, rivez. 20 juillet 2021, 20 juillet 2022, ça fait exactement yon l'année depuis docteur Ariel Henry prend tête gouvernement. Actuellement impliqué dans le processus négociation avec Premier ministre Ariel Henry et Ali ancien député Serge Jean louis dit le reconnaître gouvernement Ariel Henry échoué bilan catastrophique, selon sa l'expliqué. Un an, le régime monocéphale bilan catastrophique sous L Ancien député Sekaka Vahala, Antoine Rodon, bien aimé, abondait dans le même sens. Là. Gestion Dr Ariel Henry, selon Salfero, le faire remarquer, marqué dans sa le relais mauvaise gouvernance et incapacité pour porter réponse à phénomène insécurité. Dans hein. le pouvoir, l'un des débats du Premier ministre, là, a pas de dire un mot pour Ça, ça qui est passé la plaine. Il n'y pas de dire un mot pour ça. qui est passé dans la Cité Soleil. Le Premier ministre a fait aveu d'incapacité pour dire, les problèmes, de problème, côté de solution, ou pas capable de, de solution, c'est silence où pas pas parler Dit tout. Ça veut dire que le premier ministre dit qu'il n'est pas capable. Bon, côté par l'ancien sénateur Latibonitlan estime, le Premier ministre passé à côté. Il faut gagner en tête l'État, yon autre leadership, un leadership éclairé, qui kap est capable de poser problème gang amélo et pacifier pays, selon le sénateur. Ou l'État, qui a gaspillé comme qui va renforcer la police, qui ouvre les douane pour que vous avez des armes. À Katouche qui rentre, mais résultat, que Ariel Banou pendant un an. Il faut que Paléo accouche justement de en gouvernance qui permet que l'État coupe fâché avec Badio. Il faut que le fait. Neurochirigé, 72 l'année, qui était renié dans quartier général police nationale, dans l'occasion un an passé sous pouvoir, reconnaître l'été prémayette là dans une condition difficile. Ariel Henry déclarait, les mises en route, c'est vrai, mais les sous-bons route pour avancer. Nous misons en route. Ce n'est pas parce que nous voulons. Mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sous nous. À la fin, moins je suis. Je bonne nouvelle respect de qui n'a pris en oeuvre yo, était un défi pour autorité haïtienne, gouvernement mouté, gouvernement Allé, réalité s'il la pas bougé, même pour Yon Yota, d'après protéger citoyen, citoyens Rouenan et Douville qui souhaitait document s'il a contribué dans le respect de monde pays d'Haïti. C'est une décision d'une grande importance. Au niveau de l'OPC, nous espérons vivement que ce guide portant sur le recours en corpus d'utiliser ce document pour faire un plaidoyer beaucoup plus efficace auprès des instances nationales mais également permettre de faire une plaidoirie aussi par devant les juges appelés à statuer sur les cas des personnes privées de liberté. Gitila, pour compte li, pape si fin cadre compte un phénomène si la, sans yon volonté politique, ka responsabilité. responsable l'État d'après défense Edouard qui rappelait sous 3698 moun kap koupi nan pénitencier national, 3335 nan yo, en détention préventive prolongée, ça qui vle di, yo pas jamais jugé pour infraction yon reproché yo. Tout récemment, l'OPC a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, nous avons précisé que les données statistiques vérifiées par l'OPC, cela fait pratiquement une semaine, révèlent que l'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-Prince est de 3698. Cela nous donne un pourcentage Sensiblement égal à 90 de personnes en attente d'une décision de justice. Directrice à pays sans frontières, M. Gaël Lapétillon, qui t'a pas présenté guide à bonne pratique sur recours en ABS corpus là. Fait qu'on ait s'il a divisé en sept parties avec un sans détail sur concept ABS corpus là d'après avocate là qui insistait sur l'autorité autorité l'état non combattre phénomène SILA. Il présente différents types de recours que ce soit le recours en ABS corpus individuel, préventif correctif ou encore collectif. Le guide, effectivement, promeut l'ABS corpus collective, collectif sur la base de l'expérience très fructueuse des avocats du programme d'assistance judiciaire qui a mené à la libération de détenus qui étaient en situation de détention arbitraire. pas appelé activité si la en embargé ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti batonnet l'ode avocat Porto Là, Marie Chuzi Legault à l'autre personnalité dans domaine droit dans le pays d'Haïti. En tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partages. Ma dire que amis pour chou pour à Chanel si là et puis pas oublier bah notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine